C'est bien quand même Ok J'avais une chance sur deux hein. J'avais une une sur sur Et ça, c'est un peu moche. Ça, c'est un peu miche moche. Et monsieur, là, s'il vous plaît, respectez-vous. Enfin, quand je dis respectez-vous, respectez-vous, mais pas comme ça, tu vois. Oh là là, c'est moche pour elle. <rire> non Ok. Eh bien c'était un peu boldissé ce qui vient de se passer. C'est un peu bizarre ce qui vient de se passer. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Mec. Moi je suis désolé, hein, mais j'ai eu le temps de, de poser quelqu'un d'autre. Alors ah. oh, ça. <rire> okay. On a cassé la petite palette. On va aller par là. Attends, oh Ils sont deux à être blessés là. Oh, ouh C'est oh. Son musique fait peur. Les gars, vous êtes deux là. Oh, oh, oh, oh. <rire> J'étais, moi, long bloc. C'est toi qui fais, hein. c'est toi là. C'est lui là, il bloque tout là. C'est à cause de ce genre de personne, on se retrouve avec des totems. Ça me dégoûte. Des totems bénis, vraiment. Pas kiffé ça. ça fait grave plaisir on va retourner par là ok on arrête de sointer un peu on sait qu'il y en a un là ok non. à côté oui, oui, oui, dead. Bon, ils avancent bien, les moteurs. Pas le moteur. Pour moi. Bah, franchement, c'est euh, pas mal. Que là, il n'y ait pas grand-chose comme avancer. On est à 3 hooks, franchement. C'est vraiment pas inintéressant, hein. Et... Et... Ok, un... Ok, moteur, ok. Ouais, y'a aucun moteur de fer. Y a aucun moteur de fer. On va pouvoir monter, je crois qu'il y a la feng qui est revenue. Mais non. Si c'est comme l'autre fois... Ça sera une chance sur deux sur l'autre. Non, ah. Ok. Ok. Oh, attends. C'est moi qui fais peur à ce. On va remonter et on va voir si. Oh. Oh J'aime pas trop ça, cette histoire, hein. Oh J'aime pas trop cette histoire. Hein. Ok. Il savoir ce qu'il y Il est passé par là. C'est vraiment en la suivant sur les traces de sang, quoi. Parce que sinon, euh, je saurais. Oh, Kajibi Ok. Un de moteurs qui s'en fait en un coup. Hein. Non. Je ne ferai pas ça. Je ne me ferai pas U par le placard. N'empêche, depuis qu'ils ont fait le rework, c'est assez agréable. Enfin, c'est plus agréable. C'est qui a fait ça ouais, qui s'est caché là hum. Petit coquin Ah, pour qui c'est une bonne question rapport au moins pour moi, pour moi. Ok, 1. Oh, ils sont en train de se coincer là, les gars. 1, 2, 3. Ouais, ils sont en train un peu de se coincer. Eh Ok, un. Oh, On a rendez-vous là. Hein. Et bonjour Voilà oh, je suis désolé au bout d'un moment. Palette. Désolé, mais le Mori va être cadeau pour toi, hein. Euh Alors. Aïe Je suis photosensible Quand même Là -haut. Le moteur là-haut, je sais même pas si on le faire, mais en tout cas ils ont bien avancé malgré tout, tu sais quoi Ah oh bah quand même, euh... Petit White. Pourquoi tu fais ça Pourquoi il a fait, pourquoi t'es resté Ah, palette. Voilà, c'est comme ça. Un moteur. S'il y a quelqu'un là-haut, le moteur, il va être fait. Hein. Ok. Peut-être que ça peut m'aider à bloquer le moteur qui est le plus avancé le temps que j'arrive. Wesker n'aime pas qu'on se moque de lui. Alors Non seulement Wesker n'aime pas qu'on se moque de lui, en plus de ça, sa moment me elle a toujours dit qu'il était spécial. Ok. Ça, c'est bon. Je hum, hum, hum, hum. Juste partir tout droit. C'est bien, ça bloque un peu le moteur, mais ça va pas fait le café. Oh, oh attends. Je suis en train de poursuivre quelqu'un, là Je suis en, de... en train de poursuivre quelqu'un, Ok, je vais y aller. Aïe Sauvetage, 3 de 1. Hop, face deck. 3, 2, 1. Voilà. J'en attendais plus de toi. Ah, Qu'est-ce qu'il va faire lui Est-ce qu'il va l'aider Ou est-ce qu'il va juste se cacher Ça va Ouais, ça va. Saute. va aller à gauche comme ça, non Ok. <rire> eh oui. À moins d'avoir une palette. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. J'espère que c'est un crochet fléchir derrière moi. Oh, c'est compliqué. Là. Ouais. C'est un peu compliqué. Ah, je me suis coincé dans le KGI. Quelle horreur. Mon pire ennemi. Le danger de toute une nation. Mais c'est fou, ça. C'est fou, ça. Il va partir à gauche, du coup. Il va sauter juste par-dessus et il va venir là. En plus, j'ai entendu un corbeau s'évader. Je suis désolé. Je vais devoir te y améter. J'ai mal à photosensibilité. Ah. Voilà. Ah. Non. C'est trop injuste. Et qu'est-ce que Mais pourquoi tu fais ça okay. Eh Tu pourquoi pas le gentil hache Ah oh. okay. OK. You disappoint me. Is that the best you've got oui. Ouh. Ah, franchement, le retournement de situation, là, il est pas mal. Surtout qu'il va aller vers l'autre pour l'aider. Pour le relever, il y a des chances qu'il le relève. Oh. Il est là, le coquin. <rire> ok. Partie t'es marrante. Partie marrante Ok. Oh, Je sais pas où le dernier. Hein. Pas du tout où le dernier. C'est pas, pas lié à Twitch, les, les sous-titres, c'est lié au jeu. Lui oh, est là. Où est-ce qu'il est H H Ah là, Ça, sent que. T'aurais voulu peut-être un, un petit adrenaline. Ah, bah, ça fait bien plaisir, hein. C'était euh, c'était joli, belle game, belle game, avec un retournement de situation euh, assez chouette, basé principalement sur euh, à la fois la détection mais aussi l'ouverture sur les portes, quoi. la perception sur les portes.